Merde, merde, co comment, co comment ça marche ce truc Ah, je, voilà, je crois que c'est bon. Euh, bon, bah alors, euh, donc, euh, voilà, donc, euh, navette numéro 7 euh, du test spatial numéro 720. Alors, euh, comportant à son bord, Charlie, euh, Pierre et euh, Georges. Donc euh, alors euh, on a reçu l'ordre de faire un petit résumé de ce qui se passe et enfin une sorte de journal de bord et on doit résumer apparemment euh, le but de notre mission euh, au cas où on est en situation réelle qu'on puisse vraiment euh, faire un... Ah, merde je trouve pas le mot comment est-ce qu'on ça... est qu dit déjà Ah oh, passe-moi le micro ce sera plus simple Bah viens je peux pas le déplacer moi Ok ok j'arrive bouge pas Bon, en gros, ils nous mettent dans des situations réelles pour savoir si on serait capable de tenir un journal de bord en cas de rupture de communication avec la Terre, ou si jamais on part dans une mission trop loin pour qu'on puisse envoyer les ondes. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, pour faire un bref euh, résumé de notre mission, donc euh, déjà, nous sommes le test spatial numéro 720. Donc, en fait, ça consiste à une grosse navette qui est reliée à plusieurs petits, petits vaisseaux, on peut appeler ça comme ça. Et euh, nous, on se trouve dans un de ces vaisseaux justement. Et en fait, le but, bah c'est de, c'est justement comme ça. On est en situation réelle de vivre en, en solitude, quoi. Enfin, on doit se démerder à trois. Euh, on a des vivres pour 7 euh, jours. Et donc, euh, le test dure 7 jours, bien évidemment. Enfin, voilà. Donc, euh, premier jour terminé. Euh, donc euh, deuxième jour, toujours navette numéro 7, euh, donc euh, aujourd'hui rien de particulier, euh, demain doit se passer la fameuse coupure de, de jour, c'est une coupure en fait elle a pour but de d'empêcher tout, toute communication, de vraiment nous, nous mettre en vraie situation réelle parce que là on avait une communication avec, euh, avec euh, la base. Mais là, en fait, on va avoir une coupure de, de deux jours. Donc, euh, en fait, on, on va être seul, quoi. Enfin, C'est ça. C'est bien, tu peux le faire. Ouais, non, mais je t'emmerde. Euh, bon. Euh, deuxième jour. Terminé. Donc, euh, troisième jour. Donc euh, là il y a eu la coupure, et comme vous pouvez vous en rendre compte, euh, derrière il s'amuse, il euh, y a Pierre qui a mis un CD de, de je sais pas quoi. Euh, donc euh, là c'est la coupure, euh, donc toutes les communications sont coupées. Euh... Enfin enfin voilà quoi. donc euh... Je trouve rien à dire, putain, t'as pas une idée toi Bon, oh bah écoute, hein, tu sais, c'est toi qui as choisi de, de le tenir, le carnet de bord. Hein. Nous, on n'est pas responsables, hein. tu te débrouilles. Hein. Ok, bon, bon, bah à demain, quoi. Alors, c'est bon, t'as tout de mis en place, Ouais, euh... Ok, on peut y aller Bon. Attends, E, A, E, E, E, E, E, euh, oui donc euh, quatrième jour Donc euh, là normalement c'est la reprise Après euh, la coupure Enfin on est à la fin du quatrième jour donc C'est pour ça Donc euh, là ça devrait reprendre hein. C'est dans combien de temps les gars Ah je dirais environ 10 secondes Ok euh, donc Bah pour l'occasion euh, Comme vous pouvez l'entendre on a mis une musique un peu spéciale Enfin c'est eux Donc euh, normalement Ça devrait être maintenant Euh... De... Oui euh, euh, Je crois qu'il y a un petit problème. Euh... Pierre Ouais, je sais pas, ça devrait marcher pourtant, hein. C'était ce que marquait le décompte, hein. Oh, putain, mais... Attends, je vérifie les systèmes. Euh... Ouais, ok. Euh... Oui, donc là, pour expliquer, en fait, euh, bah... <rire> ça a pas redémarré. Donc, il euh, n'y a pas le contact euh, radio, il euh, n'y a rien. Euh, genre je regarde dehors pour voir, parce que normalement, si MS est revenu, on devrait pouvoir voir les, les autres vaisseaux à côté qui sont allumés. Ouais, je regarde, attends. Euh, alors déjà, à première vue, la navette principale, elle est éteinte. Et bah apparemment, il n'y a aucun autre vaisseau qui est allumé. Je vérifie, le problème il n'y a pas de nom, tous les systèmes sont nickel, c'est juste que la navette elle envoie pas de signal. Ah ils doivent avoir un problème technique. Oh putain, sans un seul signal on peut même pas recevoir l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le vaisseau. Pierre, coupe tous les systèmes secondaires, ceux qu'on n'a pas besoin, genre l'éclairage. Ouais pourquoi faire parce que si la coupure dure trop longtemps, au bout d'une journée on n'aura plus d'électricité, et le recycleur d'oxygène à ton avis il fonctionne avec quoi Ah, euh... Ouais, pas con, euh, j'y vais. Putain, fallait que ça nous tombe dessus, hein. Espérons que ça durera pas trop longtemps. Hein. Bon, Pierre, elles ont sont où les réserves d'énergie Ah, le truc il dit qu'avec cette consommation on en a encore pour deux jours et demi. Et eh ben c'était censé être une expérience de mise en situation réelle Et eh ben là c'est réussi en tout cas Bon euh, faut que j'arrête ce truc moi Quatrième jour, terminé